Donc, bonjour à tous et à toutes. À nouveau, je suis donc euh, Sarah Gauthier. J'ai été recrutée au mois de mai sur euh, un financement COLEX autour de la chefferie de projet NumaOp, donc pour réfléchir à l'avenir et aux perspectives de NumaOp dans le cadre d'un programme de financement qui s'appelle L'ouvroir de NumaOp, qui est donc un financement COLEX. Et j'exerce au sein de Percé. Donc, euh, qui est en charge du programme de numérisation nationale pour euh, Collex-Percé. Euh, il se trouve que cette journée d'étude se trouve à peu près au carrefour de mon poste. J'ai commencé il y a six mois, il me reste six mois de travail. Et dans ce cadre, euh, ça semblait être un moment judicieux pour vous faire un point d'étape sur ce qui s'est passé euh, dans le cadre de ce projet, revenir un peu sur ce qui recouvre, et euh, pour vous parler des pistes de travail qui me restent sur les, les mois à venir. D'abord, je vais vous parler un peu de l'ouvroir 2, de ce nom un petit peu mystérieux, euh, et vous expliquer d'où ça vient, et ce, que, ce que ça veut dire aujourd'hui, et ce que je travaille moi au quotidien. L'ouvroir 2, euh, il faut donc retenir « Ouvroir », qui vient d'un premier projet, l'ouvroir 1, qui a été en fait un bac à sable. Il faut comprendre que euh, NumaHop, que ce soit il y a quelques mois ou aujourd'hui, euh, n'a pas d'instance de test. C'est-à-dire que pour réussir à, à connaître NumaHop, il faut euh, avoir une instance qui, à l'heure actuelle, euh, soit s'installe avec difficulté, on en a parlé ce matin autour de la première table ronde, à partir d'un dépôt de code Git, euh, soit, par une, par, soit par le passage euh, avec un prestataire qui est aujourd'hui, euh, donc on l'a évoqué à plusieurs reprises, Tech Advantage Progilon, qui, euh, qui est aujourd'hui le seul euh, prestataire sur le marché. Donc il y avait ce projet de faire un bac à sable pour permettre en fait d'avoir une instance de test de Numaop avant de s'engager dans une prestation payante ou difficile euh, en dehors de cette prestation payante. Il se trouve que ce projet n'a pas abouti. Mais, euh, par, mais, mais a fait rejaillir un besoin qui était tout de même manifeste, c'est-à-dire celui d'un besoin d'ouverture effective de NumaHop pour une meilleure prise en main, une, mise en main, une prise en main facilitée, euh, pour que des établissements qui n'auraient pas forcément euh, les moyens de, ni techniques, humains ou financiers, de se lancer dans une aventure complète de NumaHop puissent euh, s'en emparer, le tester et euh, se, se rendre compte si l'outil était adapté à leurs besoins ou non. Donc, de ce besoin d'ouverture est né le projet d'ouvroir de NumaOp, sur lequel je travaille donc, avec un certain nombre de livrables euh, qui sont, je vais commencer par là, cette journée d'étude, qui est ouvroir au sens euh, communauté, au sens de communication, au sens de tout se réunir autour de NumaOp et d'y réfléchir ensemble. Euh, J'en profite pour remercier une fois de plus, même si on le refera dans quelques instants, tous les collègues de l'Université Paris-Saclay qui ont été extrêmement solides et très aidants, pour dire le moins, dans l'organisation de cette journée et qui nous permettent vraiment aujourd'hui de nous réunir et d'être de, de, là ensemble autour de Donc Merci Oriane, merci Sylvie, merci Laurence que je ne vois pas. Si. Euh, autre livrable dont je reparlerai un tout petit peu plus tard c'est celui de la possibilité de dockerisation. Euh, donc très vite pour euh, les personnes qui ne seraient pas tout à fait à l'aise avec cette, cette terminologie, euh, aujourd'hui NumaOp on l'installe en tant qu'instance. La dockerisation ça permettrait d'en produire une version web euh, qui permettrait d'avoir juste à paramétrer ce qu'on appelle l'environnement, c'est-à-dire euh, euh, essentiellement les dépôts de connexion d'entrée et les connecteurs de sortie. Donc euh, ça permettrait une prise en main beaucoup plus simple. C'est euh, en fait l'héritier direct du, de, du projet de bac à sable. Et euh, donc je vous parlerai calendrier un peu plus tard. Ça devait être un des premiers livrables de, cette, euh, de ce projet. Et en réalité, là, on se retrouve vers un glissement de calendrier peut-être un peu plus tardif que ce qu'on avait espéré en, dans un premier temps. Troisième livrable. Euh, celui d'une traduction, puisque en travaillant sur Numaop on a rencontré des interlocuteurs européens qui se sont montrés intéressés par le logiciel qui semble être à l'heure actuelle euh, assez unique euh, sur la scène européenne en tant que logiciel qui accompagne la numérisation. Et donc, euh, dans, dans ce projet, il y a cette, cette, cette, ce souhait de proposer une traduction, une interface en anglais pour avoir cette accroche internationale et euh, et toucher un public d'autant plus large. Donc la traduction, en l'occurrence, c'est un livrable qui a été très récemment euh, déposé puisqu'il a été envoyé euh, la semaine dernière. Euh, voilà, La traduction a été récupérée à la fin du mois dernier et, euh, et euh, proposée la semaine dernière. Donc euh, on devrait en réentendre parler euh, rapidement. Et puis enfin, un autre livrable important, c'est celui du site web autour de Numahop, que je vais vous pré présenter de façon un peu plus large. Euh, on, on en a parlé beaucoup euh, au cours de la journée, par petites touches, en parlant de communauté, en parlant de liens, en parlant du manque euh, actuel de, de documentation de métier, de documentation utilisateur euh, réellement axé sur des usages de documentation. Euh, on a donc pensé à mettre en place ce site web que je vais vous montrer et dont je vais vous expliquer un peu la façon dont on l'a imaginé. En l'occurrence, on l'a vraiment pensé euh, pour être un, un nœud de connaissances avec niveaux, différents niveaux d'informations différents différents qui permettent un peu d'en faire un outil utile à différentes personnes et différents publics. Euh, je profite pour dire tout de suite que pour l'instant il s'agit d'un site web qui est sur un serveur euh, interne euh, à l'ENS de Lyon parce qu'on est en train de régler euh, des derniers détails euh, qui concernent vraiment le nom de domaine mais qui sera le plus rapidement possible accessible bien sûr, c'est notre souhait. Donc un nœud d'informations à différents niveaux. Premier niveau d'information, celui d'utilisateurs qui découvrent NumaHop et qui pour l'instant n'ont pas vraiment de lieu où euh, se renseigner sur ses potentialités, avoir un lien de présentation, etc. C'est l'enjeu de cet onglet « Découvrir euh, » qui propose une présentation rapide de NumaHop qui reprend euh, la présentation qui avait été faite euh, pour les lundis du numérique de l'INHA qui est une, une présentation d'une heure de NumaHop euh, euh, voilà, donc avec des descriptions. Euh, le site n'est pas encore tout à fait complet. Je, je suis en train de, de terminer sa, sa mise en page. Donc, je vous montre juste après l'arborescence complète à laquelle on a pensé. Euh, là, je vais surtout m'attarder sur l'onglet « Utiliser », qui est l'onglet sur lequel on a travaillé en tant que... Que collectivement ces dernières semaines et je remercie encore une fois les différentes personnes et les différents établissements qui qui ont bien voulu m'envoyer leur documentation neutraliser un peu leurs procédures pour en faire des, des outils en fait utilisables pour tous et toutes et avoir ces manuels euh, utilisateurs euh, que je vais vous montrer tout de suite. On a d'abord un glossaire et ensuite quelques onglets de documentation avec encore une fois une scission entre différents usages. D'abord, un onglet bien débuté dans NumaHop avec toutes les étapes en fait, euh, qui sont essentielles lorsqu'on a une instance vide. Donc, euh, quand on ouvre NumaHop et que rien n'est configuré, il faut d'abord créer des projets, créer des bibliothèques, créer des groupes, des usagers, etc. Donc ça, c'est bien débuter avec NumaHop. On a ensuite la documentation utilisateur-utilisatrice utilisateur, avec vraiment des guides de pratique. Euh, qui, qui, qui, parlent, qui sont vraiment pensés comme des pas à pas, avec beaucoup de captures d'écran euh, qu'on peut agrandir, évidemment. Donc voilà, pensés pour être les plus utilisables possibles et, et les, plus, les plus clairs possibles, avec des incises, etc. Et on a enfin un onglet plus axé autour de la documentation technique. Donc, on entend bien technique au sens professionnel. Donc, avec tout ce qui relève de la configuration des FTP, des mappings, etc. Et pas technique au sens installé NumaOp. C'est une documentation qui vise, bien sûr, à exister sur ce site web, mais qui pour l'instant n'est pas, n'est pas suffisamment avancée pour qu'on puisse la mettre à disposition de tous et toutes. Donc, vraiment là, le travail qui a été fait a été fait essentiellement autour de la documentation. Euh, tant que le site n'est pas accessible, euh, tous les documents qui m'ont été envoyés pour euh, compiler cette documentation sont disponibles dans les dossiers partagés de, de la communauté d'utilisateurs. Donc, ils sont accessibles. Ils le seront encore plus quand euh, le site web sera, sera ouvert, évidemment. Et on souhaite que ce soit le plus, le plus vite possible pour que ces cette, euh, cette informations soient euh, bien sûr euh, accessibles. Et on a enfin deux autres onglets. Qui relève encore d'un nouveau niveau d'information, celui plutôt de la communauté. Euh, donc, ils sont pour l'instant minimaux puisque il faut encore, il faut encore l'accentuer. Je vais d'ailleurs revenir sur ma présentation pour vous montrer un peu ce à quoi ça ressemblera quand ce sera finalisé. Donc l'arborescence telle qu'on tel qu l'envisage quand ce sera terminé, c'est donc ce premier onglet dont je vous ai parlé pour euh, une information euh, d'entrée dans NumAOP, avec la présentation des onglets de téléchargement, on espère une version Docker de l'application, tout un onglet installé qui renverra vers euh, les différents supports commerciaux et vers de la documentation technique d'information. L'onglet utilisé que je ne redéfinis pas, mais qui regroupe la documentation telle que je vous l'ai présentée. Un onglet communauté avec euh, un recensement des outils de communication de la communauté qui sont donc encore en cours de construction, mais euh, vous pouvez d'ores et déjà donc... Euh, Allez voir la liste de diffusion qui est pour l'instant le canal principal de, de communication autour du NumaOp. Mais à l'avenir, on peut imaginer d'autres formes d'échanges et d'autres outils numériques et de communication, de réseaux sociaux notamment, autour de la communauté d'utilisateurs. Donc voilà, ils seront recensés ici. On a également pensé à une liste des établissements avec des contacts, puisque dans la mesure où Numaop réunit des établissements aux problématiques très différentes, on l'a vu là, avec la présentation des archives qui proposent des problématiques complètement différentes que celles qui, par exemple, n'utiliseraient Numaop que pour des monographies ou que pour l'archivage au CNES. Là, l'idée, ce serait d'avoir donc une typologie d'établissements pour qu'un nouvel entrant puisse s'adresser directement à un établissement qui a des problématiques similaires aux siennes et des contacts identifiés dans ce sens. Euh, une page qui, développerait, qui présenterait également les différents développements financés et de façon plus générale, une vision sur, euh, euh, sur ce qui relève de la feuille de route de l'application en réalité. Et enfin, un onglet « Action qui, » qui regrouperait euh, donc les journées d'études. Cet onglet existe déjà et il a vocation à réunir les captations de ces différentes journées qu'on qu'on organise et qu'on passe ensemble. Dans l'idéal, un onglet sur les formations aussi. Il en existe déjà au moins une à Mediadis, mais on espère pouvoir renforcer cette offre de formation autour de NumaHop. Et donc, un onglet sur le projet de Louvroir. Donc là, je vous présente, mais il y a également une page sur Colex qui réunit les différentes actualités de, de, ce, de ce projet. Donc voilà, qui serait plutôt une page miroir, et puis à voir ensuite comment ça évolue et comment on peut enrichir euh, ce, ce projet-là. Bon, voilà pour les livrables qui ont occupé cette première partie de projets d'ouvroir euh, autour de numaop qui sont donc des, des réalisations euh, d'un premier temps assez concret et qui font euh, finalement, euh, qui ont fait émerger un certain nombre de questions. Alors j'ai évoqué très rapidement celle de la dockerisation euh, en début d'intervention. En fait, euh, ce projet de doctorisation a été un peu mis à l'arrêt ou en tout cas retardé un petit peu euh, dans la mesure où on s'est on, on confronté à un certain nombre de, de limites techniques qui, ont, qui nous ont fait réaliser que ce projet de doctorisation était un peu plus complexe et un peu plus long à mettre en place que ce qu'on avait imaginé initialement et on n'a pas reçu de réponse euh, suffisamment satisfaisante aux devis qu'on a demandé euh, qui permettent... De, de, pour nous permettre d'envisager très rapidement euh, ce, cette prestation. C'est toujours d'actualité, mais ce sera certainement décalé euh, à 2023, voire peut-être à fin 2023, en fonction de l'avancée du projet. Euh, de nouveaux prestataires d'installation, c'est également un point en suspens, dans la mesure où on est dans, dans une situation où, euh, aujourd'hui, seul le prestataire qui a développé euh, NumaOp propose de l'installer. Le relais sur euh, le Git, donc le dépôt où se trouve euh, le code libre, puisque évidemment numaop est un outil libre, on l'a répété tout au cours de cette journée, euh, ne suffit pas, n'est pas suffisamment précis, n'est pas suffisamment clair pour permettre des installations euh, par des DSI, par des services informatiques, y compris compétents, y compris avec des compétences de développement. Donc, euh, pour l'instant, c'est une question qui a été en suspens et qui devrait reprendre prochainement, qui est en cours, cours d'évolution et dont on espère des résultats dans les prochaines semaines et prochains mois. Et puis, il y a la question du pilotage de la communauté qui, à l'origine, ne fait pas partie de mon poste, de ma fiche de poste, dont on s'est rendu compte que c'était euh, en fait un point fondamental qui, qui demandait à être adressé parce qu'une communauté utilisatrice, c'est important autour d'un outil, c'est encore plus important autour d'un outil libre, et c'est encore plus important autour d'un outil informatique dont on sait que les communautés ne sont pas stables, mais arrivent en général au moment d'une installation et partent lorsque l'outil est maîtrisé. Il y a donc un vrai enjeu sur le pilotage, la construction, la stabilisation, le socle de cette communauté à construire, pour être sûr qu'elle qu s'ancre vraiment dans les problématiques autour du NumaOp, qu'elle est suffisamment solide pour être un relais fort pour les nouveaux usagers de NumaOp, et donc faire en sorte que cette communauté s'épanouisse et que ça ne repose pas, comme ça a été le cas pour l'instant, sur des volontés individuelles ou d'établissements très impliqués qui ont le droit aussi à un moment de vouloir passer la main. Donc, finalement, je recherchais une forme d'équilibre un peu plus fort dans l'établissement de cette communauté. Donc, une question en suspens qui sera aussi réfléchie et appuyée sur ces prochains mois. Donc, des pistes de travail qui ont émergé de ces premiers mois à, à travailler davantage sur du concret. Déjà, une feuille de route pour l'application avec des développements de façon plus concertée, c'est pareil, ce sont des sujets que vous allez retrouver dans ces pistes de travail, beaucoup de sujets qui ont été évoqués depuis ce matin, et notamment celle de la coordination des développements, de rendre la feuille de route plus, euh, plus harmonisée, de réfléchir de façon plus collective aux évolutions euh, de NUMAOP. Euh, je ne reviens pas sur la question des prestations d'installation, mais c'est donc une piste de travail aussi. Euh, et un des livrables qui m'a été demandé, euh, c'est celui de la réflexion autour de la gouvernance future de NUMAOP, avec un benchmark et une élaboration très claire de scénarios de gouvernance pour euh, euh, le futur de NUMAOP, que ce soit en termes techniques au niveau de la feuille de route, mais aussi en termes de pilotage politique. Le tout en étudiant le calcul de la possibilité d'une instance mutualisée. Voilà, gros travail pour les prochains mois. Et donc cette question de la communauté qui est sous-jacente mais omniprésente, avec cette, cette question de la dynamique, euh, d'objectifs à, à, dont il faut convenir ensemble. On a parlé des ateliers qui ont, été, qui ont eu un succès manifeste l'année passée. Euh, il faut trouver un moyen de pérenniser cette initiative, de réussir à créer vraiment une dynamique autour de ça, et donc d'élaborer un, un socle concret pour appuyer ces dynamiques, ces, ces initiatives, et qu'elles ne restent pas à l'être morte au, au bout d'un certain moment, au gré des départs de certains. Et voilà. Donc il y a quelque chose à opérer en termes de consolidation de la communauté. Parce que si on peut, pour conclure, réfléchir aux, réfléchir aux différentes... Aux différences qu'il y a euh, sur cette journée d'études par rapport à celle qui a eu lieu en 2019, où on était plus sur de la découverte logicielle et sur euh, ce que pourrait devenir NumaHop, aujourd'hui, on est quand même sur des, des établissements de plus en plus divers qui viennent intégrer la communauté d'utilisateurs, avec euh, aujourd'hui des musées, des centres d'archives, euh, des, de des établissements de lecture publique qui commencent à vraiment s'implanter dans les utilisateurs. Donc, une diversité d'établissements, une diversité de projets, une implication de plus en plus croissante des différents utilisateurs. On le voit là avec euh, euh, l'ensemble des, des intervenants euh, qui, qui relèvent pour une grande majorité de nouveaux utilisateurs de numaop Et... Euh, il faut donc euh, tabler sur ces nouveaux usages, sur ces nouveaux utilisateurs, sur le potentiel et l'intérêt que crée NumaHop dans la communauté globale des utilisateurs, des bibliothèques, des archives, des musées, pour euh, enrichir cette communauté, l'asseoir et euh, faire en sorte que NumaHop euh, continue de grandir en ayant une meilleure euh, vision, une meilleure visibilité grâce à un portage politique et institutionnel renforcé Voilà je vous remercie que tu as des pistes déjà euh, vers lesquelles on pourrait aller pour justement asseoir euh... <rire> oui. <rire> Non, mais il est, il est trop tôt pour aller plus dans le détail, dans ce qui pourrait advenir et n'étant moi-même pas décisionnaire sur, sur ce qui va advenir. Mon travail, c'est de creuser des pistes, de proposer des scénarios, euh, de faire en sorte à ce que différentes réponses puissent être envisagées et qu'elles soient toutes euh, possibles. Et euh, voilà, pour l'instant, euh, d'un point de vue décisionnel, je peux évidemment m'engager sur rien et ça ne relève pas de moi euh, ni de percer. Donc, euh, donc euh, oui, mais rendez-vous dans quelques mois pour en savoir plus. Ben, merci à vous pour votre attention et je pense qu'on va pouvoir conclure, euh, conclure la journée. Euh. Je, te, je te rends la parole que je ne parle pas tout le temps. <rire> non, mais je trouve que ton intervention concluait très bien la journée. Donc, je n'ai pas grand-chose à rajouter, euh, bah, sauf des remerciements. Donc, un grand merci à Sarah qui a été une grande aide dans l'élaboration du programme et tout, trouver les intervenants, etc. Euh, grand merci à Laurence et Sylvie. Et puis à vous tous d'avoir bravé les kilomètres pour arriver jusqu'à nous, le froid, les petits problèmes techniques. Euh, voilà. Merci beaucoup et euh, bah, bonne fin de journée.